One, two, three, yeah. le premier, la première problématique, la première surprise, on va dire, c'est que plus le discernement devrait s'exercer, plus nous choisissons généralement sur un coup de dé. J'ai pris trois exemples très simples. Vous vous reconnaîtrez, j'imagine, dans au moins un des trois, et à mon avis même dans deux, voire certains dans le trois. Les choix d'études dans le bureau du conseil d'orientation, euh, milieu terminal, moi, il y avait une grosse partie d'arbitraire. Il fallait à un moment cocher des cases de lycée, de prépa, de trucs. Euh, honnêtement, euh, mon choix de prépa et mon choix d'école d'ingénieur à un moment, la liste est tellement longue, je vois un oui au fond, qu'il y, y a une part d'arbitraire qu'idéalement, que, que, qu quand, quand c'est encore loin, quand on est plusieurs années en, plusieurs années en amont et qu'on s'imagine ça, on s'imagine arriver frais et dispo, et que ça, ça sorte de manière limpide comme le fruit d'une intense réflexion. Plein de choix d'études et plein de choix de carrière ont une immense partie de jeu de dés ou de jeu de fléchettes. Il y a un même d'ailleurs assez rigolo que je mettrai dans la fiche, euh, vous savez les mêmes c'est ces images euh, qu'on compare en format horizontal ou vertical je crois que celui-ci au format horizontal il y a moi choisissant ma playlist pour aller sous la douche et on voit un type devant euh, 15 écrans de trader etc et en dessous il y a moi euh, choisissant mes études pour les 5 prochaines années et mec, je joue aux fléchettes euh, je pense effectivement que ma sélection d'école a plus ressemblé à un jeu de fléchettes qu'à Qu'à une salle de décision de, de, de centre de, de tour de contrôle, de contrôleur aérien. Le, le couple, le mariage. Combien j'ai d'amis euh, qui ne voulaient pas rester avec leur nana et dont la nana est tombée enceinte, et puis ça y est, c'est fait. Ça s'est joué sur un coup de dé. Enfin, sur un coup de dé, sur un coup de rein. Un peu trop long, deux secondes, trois secondes, pif. Euh. Combien de choix de couple Qui a été marié ou qui, qui a été en relation longue Je pense que tu as quelqu'un. Donc dix, une dizaine, grosso modo Une dizaine euh, Combien de fois c'était le fruit d'une décision euh, où tout était en communion La raison, l'intuition, le sentiment euh, Combien de fois tout était aligné Une sur dix Deux Un Une et demie non, non. Une, une et deux tiers quand tu fais ça, c'est un tiers, c'est combien C'est une moitié C'est le sentiment et la, la raison. Tout, bon, bon, donc tu comptes pour un. Tu étais 100% d'accord. Tu étais 100% cohérent. Ta décision était pon pondérée, sous-pesée, malaxée dans tous les sens. 2 sur 10 3, 2,5 C'est un petit doigt. Ok, 3, 3 sur 10. Bon, moins de la, moins de la moitié. Euh, les, les gros investissements il ah, n'y a, a pas beaucoup d'énormes investissements, cest quand je dis gros investissements, c'est qu'ils dépassent 30 ou 40 de notre capital total. C'est la maison, et éventuellement pour certains l'automobile, même si c'est de moins en moins vrai. Euh, combien de fois les gens euh, choisissent leur, euh, leur lieu de vie pour les cinq prochaines années, ou même leur achat, sur la première visite, la seconde visite, ou ressentent une pression de la part du marché ou de la part du vendeur et euh, font une offre euh, dans, les, dans les 48 heures. Quiconque habite une capitale le sait. Alors, c'est moins vrai dès que vous partez en province, mais dans un quartier sympa, un, un bien euh, classe moyenne, c'est-à-dire quoi, la classe moyenne à Paris, ça achète à entre 4 et 600 000 euros. Je suis désolé si pour certains ça les choque et ça leur, ça leur semble une somme au-delà de euh, peut-être de leur horizon, mais enfin, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui fais la classe moyenne, euh, c'est comme ça. La classe moyenne, euh, voilà. Euh, allez, on va, dire, on va arrondir à 500. Un appart sympa, lumineux et calme dans le 9e à 500 000. Euh, vous le visitez le mercredi, il faut faire une offre avant le jeudi. Ça vous semble normal Non. C'est un investissement qui va vous, vous, vous, vous engager sur 20, sur 20 ans, 25 ans, peut-être même 30 ans. Beaucoup de décisions très importantes se font sur un coup de dé, un coup de rein ou un coup de stylo. C'est la première partie de la problématique. Plus le discernement devrait s'exercer, plus nous choisissons sur un coup de dé. Le gratuit, ça n'est que la surface. Le fond des choses se trouve dans le contenu payant. Et les contenus payants ne sont à prix réduit que deux fois dans l'année. Je le répète, tous les ans depuis dix ans. Le meilleur moyen est l'unique d'accéder à mes contenus payants à tarif un petit peu plus mesuré c'est l'offre VIP. L'offre VIP, c'est une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois, les études de cas inclus, et des réductions pouvant aller jusqu'à 20% sur le reste de vos commandes. L'offre VIP démarre à partir de 147 euros. Et pour tout abonnement VIP avant le 31 octobre, je vous offre les cours de mon mentor dont je ne prononcerai pas le nom ici mais je vous laisse deviner qui c'est et je vous en donnerai un par mois pendant toutes les dix premiers mois de votre abonnement.